Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. Aujourd'hui, après s'être intéressé à comment les transactions Lightning fonctionnent réellement, on va se pencher sur la fermeture de canal et comment celle-ci prend place au travers d'une transaction Bitcoin. En effet, ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est que dans le cycle de vie d'un canal, on a d'abord l'ouverture de canal qui a lieu au travers d'une transaction Bitcoin. Puis une fois que le canal est ouvert, on peut faire autant de transactions qu'on veut sur Lightning au sein de ce canal. Et éventuellement, si un jour on désire le fermer et récupérer les fonds sur Bitcoin, eh bien ça se fait au travers d'une deuxième transaction Bitcoin. Et c'est ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui dans cette vidéo. Quelques rappels par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. On avait vu que l'état d'un canal, c'est-à-dire la répartition des fonds au sein de ce canal, en l'occurrence ici 60 000 Satoshi du côté d'Alice et 70 000 satoshis du côté de Bob, est représenté par ce qu'on appelle une transaction d'engagement, c'est-à-dire une transaction bitcoin non publiée, et qui envoie les fonds depuis l'adresse multisignature vers les adresses d'Alice et de Bob au prorata de ce que chacun a de son côté du canal. Donc en l'occurrence ici 60 000 satoshi à l'adresse d'Alice et 70 000 satoshi à l'adresse de Bob. On avait vu aussi des notions de time lock et de révocation qui étaient très utiles pour empêcher les tricheries au sein d'un canal. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, je vous invite à revoir si ce n'est pas clair, puisqu'on en aura besoin vers la fin de cette vidéo. Ce qu'on avait vu aussi, c'est que pour fermer un canal, on peut publier une transaction d'engagement, et plus précisément la dernière transaction d'engagement. Ainsi, on a une transaction d'ouverture, qui est publié et qui permet d'ouvrir le canal en envoyant des fonds, en l'occurrence de l'adresse d'Alice vers l'adresse multisignature, ce qui ouvre le canal avec tous les fonds du côté d'Alice. Puis on peut faire, peut faire plein de transactions intermédiaires au sein du canal, donc des transactions Lightning, pardon, et qui sont représentées, qui ont lieu grâce à des transactions d'engagement, qui sont des transactions Bitcoin non publiées. Et ensuite, éventuellement, à un moment donné dans le temps, on a une fermeture. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on décide qu'on ferme le canal à un état donné, donc en l'occurrence ici, par exemple, 110 000 Satoshi côté Alice et 20 000 côté Bob. Et donc à ce moment-là, ce qu'on publierait, ce serait la dernière transaction d'engagement qui correspond à cet état. Ce qu'on va voir, c'est que le fait de publier la dernière transaction d'engagement, ce n'est qu'un cas particulier parmi plusieurs types de fermeture de canal possibles. Et ce n'est pas le cas le plus courant. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ces différents types de fermetures de canal différentes et comment elles fonctionnent. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a trois grandes manières de fermer un canal et qu'on peut appeler le bon, la brute et le truand. Donc, j'emprunte ce clin d'œil au célèbre film Andreas Antonopoulos qui fait le même clin d'œil, mais en anglais, dans son livre en cours d'écriture Mastering the Lightning Network, où lui, il parle euh, du good, the bad and the ugly, qui est donc le titre du film en anglais. Et j'ai trouvé qu'en français, ça correspondait exact, également euh, très bien euh, à ces trois types de fermeture de canal. Donc j'ai adopté voilà, le même nom et le même clin d'œil. Donc ce qu'on appelle le bon, c'est ce qu'on espère qu'il se passe dans la majorité des cas. Et donc c'est une fermeture coopérative, c'est-à-dire que Alice et Bob se mettent d'accord pour fermer le canal. Ensuite il y a la brute, c'est une fermeture forcée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord qui est trouvé. L'un des deux parties ferme le canal coûte que coûte, même s'il n'a pas de réponse de la part de l'autre. Et enfin il y a le truand, qui est une fermeture mais en trichant. Et donc on va avoir ces trois types de fermetures, ces trois manières de fermer un canal. Donc d'abord la fermeture coopérative, donc le bon moyen. Donc tout simplement, l'un des deux parties, donc en l'occurrence dans cet exemple Alice, décide ou désire donc fermer le canal. Et donc il envoie un message à l'autre en lui disant qu'il veut fermer le canal. Donc il envoie ce message sur le protocole de communication paire à pair du Lightning Network. Et donc l'autre répond, Bob en l'occurrence répond « d'accord, fermons le canal ». Et donc, à partir de ce moment-là où ils se sont mis d'accord pour fermer le canal, d'une part, plus aucune transaction n'est acceptée sur le canal. Donc, c'est-à-dire qu'on ferme les portes, on interrompt les transactions au sein de ce canal. Et donc, l'état du canal au moment où ils se sont mis d'accord pour fermer, ça sera l'état définitif. Ensuite, Alice et Bob se mettent d'accord sur les frais de transaction pour la fermeture, pour la transaction de fermeture. Et donc, pour se mettre d'accord sur ces frais de transaction, donc ils vont tous les deux aller essayer d'estimer ces frais. Donc, il y a des modules intégrés dans les logiciels Bitcoin et les logiciels Lightning pour estimer les frais sur la blockchain Bitcoin. Et donc, ils vont sélectionner un frais qui permet de passer la transaction en un temps raisonnable par rapport à leurs besoins. Mais il faut noter notamment que c'est Alice qui devra payer les frais de transaction parce que c'est elle qui a ouvert le canal. Donc, c'est toujours la personne qui a ouvert le canal qui paie les frais de la transaction de fermeture. Et une fois qu'ils sont mis d'accord sur les frais, eh bien ils construisent ensemble une nouvelle transaction, qui est la transaction de fermeture. Donc ce qu'il faut bien voir là, c'est que la transaction de fermeture, ce n'est pas une transaction d'engagement, ce n'est pas la dernière transaction d'engagement. On construit une nouvelle transaction exprès pour clôturer le canal. Alors néanmoins, cette transaction de fermeture, elle ressemble quand même pas mal à une transaction d'engagement. Donc ici, mettons qu'on ferme le canal avec 100 000 Satoshi du côté d'Alice et 30 000 satoshis du côté de Bob, Et il y a la transaction de fermeture, elle ressemble à ceci elle envoie 100 000 satoshi sur l'adresse d'Alice et 30 000 satoshi sur l'adresse de Bob. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est tout ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent et qui permet de se prémunir d'un tricheur. Donc, il n'y a pas de time lock, il n'y a pas d'histoire de révocation, tout simplement parce qu'ici Alice et Bob se sont mis d'accord et donc il n'y a pas de soupçon de triche qui rentre en jeu. Et donc, c'est très important de noter ici, donc il n'y a pas de time lock en particulier. Et donc, c'est une transaction, cette transaction fermeture, qui permet d'envoyer directement, donc sans contrainte liée à un time lock, les fonds qui appartiennent à Alice, sur l'adresse d'Alice, et les fonds qui appartiennent à Bob, sur l'adresse de Bob. Et donc cette transaction de fermeture, elle est signée par Alice et Bob, une fois qu'ils l'ont construite ensemble, et puis elle est publiée par Alice. Donc c'est bien Alice qui paie les frais euh, de la fermeture. Et donc, dans le cas d'une euh, fermeture consentie, d'une fermeture coopérative, les deux parties s'accordent sur la fermeture du canal et négocient les frais, c'est ce qu'on vient de voir. Et donc l'un des avantages, c'est que c'est une fermeture qui est assez rapide. On pourrait croire que parce qu'ils prennent le temps de discuter sur les frais, de se mettre d'accord, etc., ça pourrait être plus long. Mais en fait, on gagne beaucoup de temps par le simple fait qu'il n'y a pas de time lock. Donc c'est une fermeture qui est assez rapide comparée à d'autres types de fermetures qu'on verra après. Et il y avait finalement assez peu de frais, ou plutôt des frais qui sont contrôlés et qui sont assez adaptés à la situation du réseau Bitcoin au moment où les deux parties prenantes décident de fermer le canal. On verra que ce n'est pas le cas dans les autres types de fermetures. Passons justement à la fermeture forcée, la fermeture non coopérative. Donc typiquement, c'est ce qui arrive quand Alice souhaite fermer le canal, envoie un message sur le protocole de communication de Lightning à Bob pour lui dire qu'elle veut fermer le canal, mais Bob, par exemple, ne répond pas. Ça peut avoir plusieurs raisons, mais par exemple, typiquement, ça pourrait être juste que le nœud de Bob est hors ligne parce qu'il a une coupure Internet ou d'électricité ou que sais-je. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Dans ces cas-là, ce qui est préconisé, c'est de tenter coûte que coûte la fermeture coopérative en essayant de contacter éventuellement Bob par d'autres moyens, si on, si on les connaît. Mais il y a quand même cette possibilité, en ultime recours, si vraiment euh, on n'y arrive pas, de faire une fermeture forcée pour récupérer ses fonds et les désengager du canal. Donc c'est ce que va faire ici Alice, parce qu'elle n'arrive pas à contacter Bob pour fermer de manière coopérative. Et donc ce que fait Alice pour fermer le canal de manière forcée, c'est qu'elle publie la dernière transaction d'engagement celle qui reflète l'état reflète, du canal au moment où elle veut le fermer. Et donc, c'est une transaction d'engagement qui ressemble à la transaction de fermeture qu'on vient de voir, mais là, il y a le time lock, il y a la révocation, c'est vraiment une transaction d'engagement. Et donc, en particulier, il y a cette histoire de time lock. Et donc, le fait qu'il y ait le time lock, ça fait que la fermeture, elle est plus lente à cause du time lock. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que cette transaction d'engagement, elle avait été construite, mais il y a un certain temps déjà, puisqu'elle avait été construite et signée par Alice et Bob au moment où la transaction Lightning, la dernière transaction Lightning, avait eu lieu sur le canal. Donc ça peut être hier, mais ça peut être il y a deux mois. Et donc à ce moment-là, il avait fallu estimer les frais pour cette transaction, puisque les frais sont partie prenante de la transaction et ne peuvent pas être modifiés après signature. Donc il fallait déjà définir les frais au moment de la construction et de la signature de la transaction d'engagement à l'époque. Et donc... Comme c'est très compliqué d'anticiper ce que seront les frais sur le réseau Bitcoin dans un temps indéfini, eh bien, ce que font la plupart des logiciels Lightning, c'est qu'ils surévaluent les frais par rapport à, aux frais actuels au moment de la construction de la transaction d'engagement. Et donc, lors de la construction de la transaction d'engagement, au moment de la dernière transaction Lightning sur le canal, eh bien le système a en général surévalué les frais par un facteur de 5. C'est-à-dire qu'il a pris les frais de transaction sur Bitcoin au moment où la transaction Lightning avait lieu et il les a multipliés par un facteur comme 5. L'idée, c'est de conserver une possibilité que la transaction passe à peu près bien dans le futur. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de garantie que ces frais seront adaptés à la situation du réseau Bitcoin, à ses conditions d'engagement quand la transaction d'engagement sera publiée éventuellement pour fermer le canal un jour. Et donc, il découle de ça que lorsqu'on fait une fermeture forcée, donc c'est-à-dire qu'en dernier recours, l'une des parties ferme le canal en publiant la dernière transaction d'engagement, d'une part, la fermeture est plus lente à cause du time lock, et d'autre part, les frais de transaction de fermeture, donc la transaction d'engagement, sont potentiellement inadaptés. Et Ils peuvent être inadaptés dans les deux sens. Donc, même si on les a surévalués au moment où on avait créé la transaction d'engagement d'un facteur 5, par exemple, il se peut très bien qu'entre-temps, les frais aient explosé sur Bitcoin, au moment où Alice a besoin de récupérer ses fonds et donc veut fermer le canal. Et donc à ce moment-là, les frais seraient trop faibles. La transaction mettrait du temps à être validée, à être ajoutée dans un bloc. Et donc, ça viendrait encore s'ajouter au problème de fermeture plus lente. Mais l'autre problème inverse est aussi possible, c'est-à-dire que les frais seraient trop élevés. Les frais, par exemple, auraient pu rester à peu près au même niveau qu'au moment où la transaction d'engagement avait été construite, et donc, serait 5 fois trop élevé par rapport à ce qui serait euh, réellement utile. Et donc ça, c'est jamais vraiment très satisfaisant quand on paye trop de frais. Et donc c'est pour ça, c'est l'une des raisons qui fait que les, transactions, les fermetures de canal forcées sont vraiment euh, une pratique qu'il faut éviter au maximum quand c'est possible. Et enfin, le dernier type de fermeture, c'est la fermeture avec triche. Donc par exemple, Alice qui voudrait voler euh, des fonds à Bob. Et donc, pour faire ça, Alice peut publier une ancienne transaction d'engagement. Donc, une transaction d'engagement qui lui octroie plus de fonds que ce qu'elle a réellement au moment où elle le fait de son côté du canal. Donc, elle ferme le canal, mais en utilisant un ancien état du canal où elle a plus de fonds de son côté, et donc, elle peut récupérer plus de fonds que ce qu'elle a réellement. Mais Bob, qui est conscient de ce risque, eh bien il surveille... Le, la blockchain Bitcoin, et plus particulièrement, il surveille le même pool, c'est-à-dire l'espace des transactions qui vont être ajoutées dans un bloc. Euh, et donc, en surveillant ce même pool, il guette s'il n'y a pas des transactions qui passent euh, et qui dépensent des fonds depuis l'adresse multisignature du canal. Et comme ça, il peut regarder, il peut vérifier que Alice n'est pas en train de publier une ancienne transaction d'engagement. Et s'il détecte qu'Alice le fait, qu'Alice est en train de tricher, eh bien, il peut utiliser la clé de révocation pour récupérer les fonds d'Alice dans la transaction d'engagement. Et donc Bob, en surveillant, eh bien il peut punir la tentative de tricherie d'Alice en récupérant l'intégralité des fonds du canal. Donc ce qu'il faut retenir de cet épisode sur la fermeture de canal, c'est qu'il y a trois grands types de fermeture de canal possible. D'une part, la fermeture coopérative, qui est toujours préférable, car il y a moins de frais et elle est plus rapide. Et donc, dans ce cas-là, une transaction de fermeture, donc une transaction exprès, est créée pour l'occasion. Et les frais sont précisément calculés en fonction des besoins des deux protagonistes et de l'état du réseau Bitcoin au moment de la fermeture. L'autre possibilité, si vraiment on n'arrive pas à joindre le père et qu'on veut absolument fermer le canal, c'est une fermeture forcée qui permet de récupérer les fonds engagés sur le canal en publiant la dernière transaction d'engagement. Mais donc du coup, c'est une transaction qui avait été construite il y a un certain temps dans le passé, donc avec des frais qui sont potentiellement plus élevés, mais en tout cas qui ont assez peu de chances d'être adaptés à la situation le réseau Bitcoin au moment de la fermeture et des temps d'attente plus longs, notamment à cause des time locks qui sont présents sur les transactions d'engagement. Enfin, un canal peut être fermé avec une tricherie, donc c'est-à-dire qu'un père publie une ancienne transaction d'engagement qui représente un ancien état. Et à ce moment-là, la partie flouée, si elle est vigilante, elle peut légitimement, donc c'est-à-dire légitimement au sens du protocole, se retourner contre le tricheur et récupérer tous les fonds du canal. Merci d'avoir suivi ce sixième épisode de Comprendre le Lightning Network. Lightning est un réseau de canaux de paiement. Nous avons maintenant une bonne compréhension globale du fonctionnement d'un canal Lightning. Dans les prochains épisodes, nous observerons Lightning sous un nouvel angle, celui du réseau.